Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et Moisina et voici vos prévisions pour la semaine du 10 au 16 février 2020. Comme vous voyez, la vidéo sera pour tous les signes car j'ai décidé d'adopter un moyen plus efficace et qui sauverait du temps pour vous et moi aussi, euh, comment ça fonctionne, vu que les aspects que fait la Lune ainsi que les autres planètes personnelles nous affectent tous de la même manière, presque, mais de niveau plus élevé ou moins élevé, dépendamment d'où se trouve la Lune, par exemple. Donc, euh, je vous donne un petit exemple très simple. Quand nous serons. Euh, impulsif à cause d'un aspect délicat entre Mars et la Lune. Par exemple, cette impulsivité nous mettrait dans des situations conflictuelles si nous étions peut-être moins chanceux durant la période, mais euh, ne nous affectera pas vraiment beaucoup si nous étions parmi les plus chanceux. Ça, c'est un, un exemple simple. Donc, durant la vidéo, je vais parler des analyses des aspects et leurs effets pour chaque période durant la semaine et indiquer qui seront les plus chanceux et les moins chanceux avec des cotes d'évaluation de la période où je vais utiliser les cœurs au lieu des étoiles car je vous aime beaucoup. Je vais essayer aussi de minimiser l'explication technique le plus possible car certains critiquent cela mais moi, je le fais car je respecte votre intelligence et je m'abstiendrai de citer les prévisions sans vous expliquer le pourquoi. Donc, je vais essayer de minimiser le plus possible. Pour les vidéos mensuelles, je vais continuer à vous offrir ces vidéos pour chaque signe séparé car je vais devoir parler des déplacements des planètes. Par exemple, si Mars... Entre dans le Capricorne. Dans ces vidéos mensuelles, je vous expliquerai euh, comment ça pourrait vous affecter selon euh, ce que représente le Capricorne pour vous. Quelle maison. Donc, dans ça, euh, dans les vidéos mensuelles, je vais continuer à vous les, vous les offrir pour chaque signe séparé. À la fin de cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui est complètement différent de l'astrologie, qui est une passion des miennes, c'est cuisiner dans le fond. Alors, pour ceux entre vous qui euh, qui ont cette même passion, euh, restez avec moi à la fin de la vidéo pour vous parler de ce que je planifie faire. Donc maintenant, alors parlons astrologie maintenant. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Évidemment, c'est la semaine de la Saint-Valentin et j'en profite pour souhaiter que vos journées soient toutes des journées de Saint-Valentin et que l'amour embrasse votre cœur et ceux de vos bien-aimés et ne les lâche jamais. Et je continue avec les événements significatifs de cette semaine. Autre que les déplacements de la Lune, dimanche 16 février, Mars entrera dans le Capricorne. Euh, J'en ai parlé dans les euh, prévisions de février 2020. Pour chaque signe en particulier, selon ce que le Capricorne représente pour chaque signe. Alors je vous invite à consulter euh, votre signe, la vidéo de votre signe de février 2020 et les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc lundi et mardi, la Lune sera dans la Vierge et les plus chanceux seront les Vierges, Taureau et Capricorne. Ensuite viennent Cancer, Scorpion avec quatre cœurs, Lion, Verseau, Bélier, Gémeaux, Sagittaire, puis Balance et Poisson, sont les moins chanceux et je m'excuse. Donc, lundi et mardi, la communication de nos sentiments et l'expression de nos émotions serait un aspect difficile. Nos pensées pourraient être brouillées et nous aurions de la difficulté à comprendre les problèmes quotidiens. Durant ces journées, il faudrait éviter de préjuger ou d'entrer dans des discussions relatives à des sujets sensibles. De plus, nous serions sensibles émotionnellement et cela pourrait nous faire mal interpréter les messages. Les plus chanceux parmi nous durant, cette journée, durant ces journées pourraient se fier à leur intuition. Elle les guidera dans la bonne direction. Les plus chanceux durant ce, cette période aussi auront une sensation interne chaleureuse et paisible, ce qui fait de ces journées très propices pour partager les émotions avec les proches. Et si vous étiez célibataire, la socialisation en général sera très favorisée. Tandis que les moins chanceux auront un sentiment de besoin d'amour et d'affection, quelles que soient les conséquences, on pourrait même baisser les normes ou les critères pour être avec quelqu'un et ne pas sentir la solitude. Par contre, cette période est très favorable pour la créativité. Elle favorise l'art et la littérature car les énergies de ces journées stimulent euh, notre imagination, notre créativité et notre compassion. Mercredi et jeudi, la lune sera dans la balance et les plus chanceux seront euh, les balances, les Gémeaux. Et les versos. Ensuite viennent les Lions et les Sagittaires, et après Vierge, Poissons, Taureau, et ensuite Capricorne, en Cancer, et les moins chanceuses seront les Scorpions et les Béliers. Durant ces journées, le sentiment de besoin et d'affection pourrait continuer, surtout pour les célibataires, et nous pourrions aussi avoir tendance à l'excès en ce qui concerne la nourriture et l'alcool. Nous aurions tendance à exagérer dans les choses ou dans nos réactions. Nous pourrions avoir tendance à avoir trop de confiance en nos capacités et peut-être finir dans l'embarras. On pourrait être optimiste, mais il ne faut pas être trop optimiste. Le travail caritatif serait favorisé, mais il faudrait ne pas exagérer. Il faudrait aussi être attentif aux achats impulsifs. Et cela aussi concerne les, les plus chanceux parmi nous, pas juste les moins chanceux. Je dis, nous pourrions avoir tendance à être impulsifs dans la communication de nos émotions, car les énergies de cette période pourrait provoquer des troubles émotionnels et relationnels. Alors il faut absolument ne pas prendre des décisions cruciales concernant nos relations sous cette influence. Et même les plus chanceux sont aussi concernés par cet avertissement. Nous aurons aussi un enthousiasme accru et passionné pour travailler et jouer ainsi qu'avoir du plaisir. Spécifiquement pour les cancers, les béliers et les versos, un changement inattendu peut affecter, euh, pourrait affecter votre maison ou votre famille ainsi que peut-être aussi vos relations intimes. Vendredi et samedi, la lune sera dans le scorpion et les plus chanceux seront les scorpions, cancers et poissons. Ensuite, viennent les capricornes et les vierges, puis gémeaux, béliers et Balance. Ensuite, les lions et les Verseaux et les moins euh, chanceux seront les sagittaires et les taureaux. Donc, vendredi, c'est la Saint-Valentin avec une lune dans le scorpion. Le scorpion qui, bien qu'il a beaucoup de bonnes qualités, mais au niveau amoureux, il pourrait être possessif, intense, jaloux et vulnérable. Mais il est aussi généreux, loyal et sexuel. La lune en scorpion est l'intensité, qu'il s'agisse de passion, d'exaltation, de chagrin ou de désir. Les émotions sont ressenties à un niveau profondément Personnel. Nous serons motivés par le désir d'aller au fond des choses et nous lisons instinctivement entre les lignes. La superficialité ne fonctionnera pas euh, pour nous maintenant. La lune en scorpion nous exhorte à découvrir notre propre pouvoir et c'est un excellent moment pour nous débarrasser de nos anciennes peurs et limiter nos habitudes. Évitons les tactiques de manipulation, la couvaison et la méfiance. Si vous aviez ressenti le désir de euh, pleurer, de vous sentir euh, vulnérable, allez-y, ne vous abstenez pas. Les larmes sont des prières silencieuses qui nous communiquent avec ce quelqu'un qui est quelque part, qui a créé le monde, qui a créé les astres et à créer tout ce qui est mis à notre disposition. Et rappelez-vous de ce que Victor Hugo disait, « Les larmes sont un don. » Souvent, les pleurs, après l'erreur ou l'abandon, raniment nos forces brisées. Dimanche et lundi, la Lune sera dans le Sagittaire et les plus chanceux seront les Sagittaires, les Lions, les Béliers, ensuite les Verseaux et la Balance, puis Scorpion, Cancer, Taureau, ensuite Poissons et Vierge, et les moins chanceux seront les Capricornes et les Gémeaux. Dimanche, euh, le 16 février, Mars entre dans l'énergie du Capricorne et il sera en exaltation. L'énergie du Capricorne favorise beaucoup ce que Mars représente. Imaginez l'action combinée à l'ambition, l'action combinée à la focalisation et à l'esprit analytique, l'action combinée à la persévérance, à la discipline et au travail fort ainsi qu'à la prudence. C'est un cocktail harmonieux et délicieux. Mars en Capricorne est une énergie délibérée et persistante. Nous considérons l'avenir et les conséquences avant d'agir durant son transit de santé dans ce signe. Notre énergie est fiable et fidèle et notre colère ne sera pas très facilement manifestés. Nous serons calculateurs et analytiques avant de prendre nos actions. Les signes qui vont en profiter le plus de ce transit de Mars dans le Capricorne seront bien sûr le Capricorne, ensuite les béliers, puis viendra le Scorpion. Mais nous tous profiterons de cette belle énergie de Mars en Capricorne. Donc ça c'est à propos de l'astrologie. Je passe maintenant euh, au sujet qui est complètement différent dont je parlais euh, au début de la vidéo. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez rester avec moi. Et ceux qui ne sont pas intéressés, je vous remercie Beaucoup d'avoir consulté cette vidéo, je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Donc je continue concernant le sujet qui porte sur la cuisine. Donc ceux qui sont intéressés, restez avec moi s'il vous plaît. Donc, comme j'ai mentionné au début de la vidéo, je suis très passionnée par la cuisine. J'aime ça cuisiner et produire des plats délicieux pour mes trois hommes à la maison. J'aime réunir ma famille autour de la table du dîner surtout, car on ne se voit pas pas durant la journée vraiment, chacun est soit à l'école ou au travail, on se réunit le soir autour de la table, on mange et on jase. Ce sont les meilleurs moments de ma journée quand je vois les personnes que j'aime en train de déguster ce que je préparais pour eux avec beaucoup d'amour. J'aimerais partager des recettes économiques et très rapides euh, avec vous, euh, des, des recettes pour ceux qui travaillent toute la journée et reviennent à la maison épuisés et voudraient préparer un plat qui serait délicieux, rassasiant, nourrissant, économique, mais aussi rapide, au lieu de commander de la pizza ou du fast-food. Alors, si vous étiez intéressé, j'ai ouvert une chaîne que j'ai appelé « Cuisine économique » et donc je vais insérer le lien dans la boîte de description de cette vidéo. Alors cliquez sur le lien s'il vous plaît et abonnez-vous. Il me fera plaisir de vous accueillir dans, dans cette chaîne pour parler cuisine. Je n'y ai pas encore téléchargé des vidéos mais je suis en préparation maintenant et la première vidéo y sera téléchargée prochainement. Donc au plaisir de vous accueillir dans cette chaîne. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la prochaine.